Salut à toi, seigneur de guerre, c'est Tourop, tu es sur Commander TV et ici ça parle Wargame. Aujourd'hui, je vous parle de la big news, l'arrivée de la nouvelle version de Warhammer 40 000. Ça a été révélé par Warhammer Community. Aujourd'hui c'est complètement ouf On est hypé à mort Ce que je vous propose dans cette vidéo c'est non pas de faire la review complète De tous les leaks, de tous les visuels Qui ont été donnés parce qu'il y en a beaucoup Je vous invite à aller directement sur Warhammer Community Pour prendre ces renseignements Il y a plein de belles choses, plein de trucs euh, incroyables Qui s'apprêtent à arriver dans l'univers de Warhammer 40 000. à Commander TV Nous ce qu'on aime c'est le jeu On s'intéresse énormément à ça Et il y a des grosses informations qui ont été révélées concernant le jeu Je vous propose dans cette vidéo De revoir et d'analyser les 9 gros changements qui arrivent Avec la 9ème version de Warhammer 40 000 C'est parti les amis avant de rentrer dans les détails de ce qui nous a été révélé dans cette vidéo je vais vous donner moi mon ressenti sur, euh, sur ce live et, euh, et puis bah, un petit peu euh, étayer mes propos au fur et à mesure alors il faut savoir que je suis retourné d'abord euh, sur le live parce que les visuels que vous allez avoir dans cette vidéo ils sont disponibles sur Warhammer Community je suis retourné sur le Twitch de Warhammer TV puisque une fois qu'ils ont révélé ce que vous allez voir là ils en ont parlé, donc tout est en anglais donc ça va permettre à ceux qui ne parlent pas très bien anglais bah, directement euh, je... Je retransmets les informations qu'ils ont données, ils ont, ils ont un petit peu plus creusé, ils ont donné un petit peu plus de croustillant à, à, à toutes ces révélations euh, qui vont, on l'espère, aller bon train de plus en plus et, euh, et puis on espère une arrivée de la nouvelle édition. Alors il faut savoir qu'à ce, ce jour, à ce stade, à ce moment où je vous parle, on n'a pas encore de date révélée. Maintenant, et depuis le début d'année, on est au courant qu'une V9 doit arriver. Normalement, des informations qu'on avait, c'était pour fin juin, c'était troisième semaine de juin. Avec euh, la crise Covid-19, on sait qu'il y a de fortes chances que ça ait pris du retard. Est-ce que ce sera fin juin, début juillet ou alors à la rentrée en septembre Ça, on n'en a pas l'information pour l'instant. Néanmoins, on sait que cette V9 arrive. On l'a vu arriver parce que cette V8 commençait à s'essouffler avec beaucoup de sorties et, euh, qui, euh, qui s'illustrent par euh, les psychiques awakening qui arrivaient en masse il était temps vraiment qu'on puisse remettre le jeu à plat et, euh, et ça c'est super bien. Alors ce qui est très intéressant euh, en dehors de, de, de, des 9 points qu'on va aborder, c'est qu'ils ont bien expliqué que euh, le jeu était revisité néanmoins quand le jeu va sortir euh, donc il y aura un nouveau Core Rules euh, dont on va parler dans cette vidéo mais surtout euh, les Codex, les Psychic Awakening, les suppléments Vigilus etc. tout ça est toujours d'actualité. En revanche il y aura une revalorisation des points euh, donc ça c'est cool, ça veut dire que vos livres que vous avez acheté, ne sont pas à jeter à la poubelle, c'est une information importante euh, et qui est, qui est assez lourde de sens parce que quand on avait vu la V8 arriver, on avait vu les index arriver avec bah, tous les bouquins qu'on avait acheté en V7 qui n'étaient plus bons, là c'est pas le cas pour cette version-là et ils l'ont clairement dit, donc ça c'est très très cool et, euh, et donc par la suite, ils ont révélé dans leur live neuf grosses informations sur cette nouvelle édition, c'est super cool, il y a des points très intéressants qu'on va pouvoir aborder et, euh, et c'est parti alors, le premier point qu'ils abordent dans cette vidéo, c'est le fait qu'ils ont playtesté à mort leur version, que c'est euh, une version aboutie via des rétextes euh, des joueurs, d'un staff euh, euh, qui, qui approfondit les règles pour donner une version améliorée. Donc, ils se sont bien, ils ont bien mis en avant le fait qu'une nouvelle version, en fait, c'est euh, une amélioration du jeu, c'est-à-dire qu'ils bah, se reposent sur l'expérience acquise au niveau du jeu et, euh, et ils la rebootent. Donc, euh, ça, c'est vraiment cool on peut faire confiance à Games Workshop parce qu'on a vu que, globalement, en termes de gameplay, euh, depuis la sortie euh, on va dire d'AOS V2 euh, on a euh, et ensuite euh, et, et la V8 de Warhammer 40 000, on a vraiment un jeu qui commence vraiment à tenir la route euh, on peut reprocher à cette V8 sur cette fin l'expansion le, le, le, des sorties et, et, et l'indigestion de, de tous ces bouquins qui se rajoutent des facs etc etc donc ça va permettre euh, via la V9 et eh bien de tout remettre à plat donc ça c'est super intéressant et surtout de savoir qu'ils ils sont à l'écoute ça on l'a vu sur cette V8 ils sont à l'écoute de leur communauté euh, les retours des joueurs les intéressent Donc on peut partir du principe déjà que C'est le premier point qui met en avant sur une nouvelle règle C'est qu'on va avoir un jeu plus abouti que la V8 Ça déjà c'est un gros point qu'il faut mettre en avant Moi ça me fait super plaisir qu'il commence par ça C'est de dire euh, on a playtest le jeu On vous écoute euh, vous êtes euh, deux petits cadiens autour d'une table et nous on est le sergent euh, qui lit tout ça, euh, l'image qui il illustre est super cool. Donc, euh, donc voilà, ça c'est un super bon point et, euh, et ça annonce que du positif. Deuxième gros point qu'ils abordent, c'est Join the Crusade euh, et, euh, et là c'est le jeu narratif. Donc on sait que Games Workshop sur l'ensemble de, de, de ses jeux arrive maintenant avec différentes approches du jeu donc ils arrivent avec le jeu narratif le jeu libre et le jeu égal alors le jeu euh, le jeu libre c'est de façon à faire des parties rapidement et notamment via, via warhammer 4000 c'était le système de, de, de de points de puissance. Euh, le jeu égal, bah, c'est le jeu équilibré, euh, plus ou moins, euh, et qui équivaut plus ou moins au jeu de tournoi, c'est-à-dire vraiment, on va rechercher l'équilibre du jeu. Et on a le jeu narratif, donc, euh, bah, que là, qui clairement va être un point euh, névralgique de cette V9. Euh, ils veulent, et ça, ça a été dit après pendant le live, euh, ils veulent euh, que les joueurs puissent vraiment euh, euh, s'amuser avec toutes les figurines qu'ils ont dans leur collection. Et ils veulent qu'ils puissent approfondir leur pratique du jeu narratif avec un système super complet euh, sur le long terme. Ça c'est important, il y a cette notion de, voilà, de, de, de campagne de jeu euh, approfondie sur le long terme. Là je me réfère à ce qui est sorti il n'y a pas très longtemps et notamment sur Warcry en termes de campagne. C'est euh, une des grandes lignes de Warcry qui est euh, super intéressante, c'est la qualité du jeu narratif. Euh, et du jeu campagne. Donc là, euh, clairement, si c'est reporté euh, sur Warhammer 40 et qu'on a quelque chose d'assez euh, similaire, à savoir peut-être des campagnes de jeu par faction, euh, c'est-à-dire avec euh, bah, des... Euh avec des, un, un, suivi, euh, un suivi de galaxie en galaxie, de planète en planète, avec euh, parfois des échéances et des scénarios bien précis qui tombent euh, pour vos propres factions, avec des systèmes d'artefacts, euh, des systèmes euh, de traits de seigneur supplémentaires, etc., etc. Je vous invite à vous référer au système de campagne Warcry qui est super intéressant. S'ils arrivent à mettre ça en place pour un jeu type Warhammer 4000, c'est de la bombe, clairement, ça peut être... Excellent. News 3 et pas des moindres, start with more common points, euh, commencer avec plus de points de commandement, ce qui a clairement été mis en valeur dans le live, c'est qu'ils ne veulent plus euh, ou ils veulent moins mettre en avant les, euh, les, euh, les bataillons qui sont là pour faire gagner des points de com avec trois troupes minimum et 2 QG low cost, euh, ça clairement euh, c'est pas quelque chose qu'ils qu veulent mettre en valeur, puisque c'est énormément utilisé actuellement dans Warhammer 4000 pour gagner des points de commandement, ils ont compris que le nerf de ce jeu, était autour des stratagèmes c'est l'attrait tactique euh, de warhammer 40000 et ça passe forcément par les points de commandement qu'il nous faut gagner via les constructions listes et via les bataillons alors a priori ça ça change puisque ils ne veulent plus que euh, vous gagnez euh, des points de commandement via des soupes. Euh, et c'est vraiment ce qu'ils citent, ils disent euh, « less soup and more uh, and more elite, uh, elite troops euh, » ou quelque chose comme ça. Donc en gros, moins de soupes de jeu comme on a pu le voir avec notamment l'Imperium où on jouait le petit détachement, le petit détachement Kadia, euh, le, petit détachement, euh, le petit détachement Skittari, etc. Et derrière, euh, bah, voilà, on, on maximisait les points de commandement. Euh, non, donc ce système-là va changer, ce qui est très bien en vérité euh, parce que ça va permettre une... Euh, une plus grosse mixité de jeux euh, et, et, et pas se retrouver avec la redondance de système de systématiquement avoir les mêmes bataillons qu'on revoit jouer pour gagner ces 5 points de commandement. Donc ça, c'est super intéressant. Euh, c'est bien mis en valeur. Donc, euh, less soup and more elite troops. Donc ça, c'est vraiment, vraiment cool. Euh, gros changement sur ça et c'est un très bon point, je le pense. Ensuite, là aussi, grosse information en termes de jeu, tanks are back on track. Euh, dans le live, ils disent bien que euh, c'est très dérangeant, euh, notamment pour les tanks. Alors, ils prennent l'exemple des tanks, mais en gros, on parle des véhicules de manière générale. Ne puissent plus tirer parce qu'ils sont engagés par une petite bande de grottes, donc comme on le voit illustré sur l'image, ou alors ils citent les gauntes. Donc, euh, voilà. Et, euh, et donc, clairement, euh, c'est la fin euh, du clic. Et du.. Euh, c'est la fin du clic et du grab, sans doute, pour certaines unités. Alors c'est super bien parce qu'ils illustrent ça avec un Lehman Russ. Et clairement, le Lehman Russ, c'est la victime. Euh, tout comme les Drain Out de ces versions. Euh, euh, bah, qui, qui sont des unités qui sont super intéressantes. Néanmoins, si un grotte touche un bout de châssis, le euh, tank ne peut plus tirer. Donc ça, euh, c'est une doléance qui a été prise en compte. Et qui va changer sur la V9. Ça, c'est très très bon. Vraiment, c'est très très bon. Ça veut dire néanmoins aussi. Enfin, euh, ça veut dire.. Euh, un gros retour de la phase de tir euh, qui, est déjà, qui est déjà très présente. Néanmoins, euh, je pense qu'actuellement, cette version est assez équilibrée en termes de, de tir et de cac. Euh, mais ça veut dire que clairement, euh, on va euh, revoir... Euh, des gros châssis sur les tables, des gros chars, euh, potentiellement ressortez euh, vos Lemon Russ, euh, vos Predators vos châssis, ça fait super plaisir cinquième information et pas des moindres encore une fois, ça va être l'impact des décors sur le jeu, ils ont reconnu ouvertement que dans la V8, les décors avaient peu d'impact sur le jeu euh, bah, déjà parce que la gamme de décors Games Workshop était vraiment pas adaptée euh, de par le fait de ne pas bloquer les lignes de vue hein. clairement dans les décors qu'on a vu les, les secteurs impérialistes et les secteurs mécaniques etc., les nouveaux décors qui sont arrivés. Euh, pas beaucoup de... Il bah, y a des lignes de vue partout, donc ça n'a pas énormément d'impact. Là, ils mettent en avant que les, les décors, d'une manière générale, auront un très gros impact sur les parties. C'est super intéressant parce qu'on le voit, il y a des parties... Euh, une partie où les décors n'ont pas d'interaction, c'est nul. Donc là, ils ont bien mis en avant que les décors allaient être réévalués, euh, qu'ils auraient un impact euh, majeur sur les parties, une interaction forte, que ce soit sur les lignes de vue ou sur les couverts, et qui vont permettre, et ça c'est quelque chose qu ils ont, dont ils ont parlé dans le live, ça va permettre aux unités de corps à corps d'arriver saine et sauve dans euh, les fights, dans les grosses bagarres. C'est assez important parce qu'en plus, euh, dans la news précédente, on a vu que bah, on allait plus pouvoir cliquer les châssis et donc ça va tirer dans les cacs. Euh, si en plus, euh, on n'a pas les décors qui vont bien pour jumper euh, de ruine en ruine, euh, bah, c'est pas ouf. Donc là, euh, ils en parlent, les décors vont avoir une interaction majeure. Sur le jeu, ça c'est super cool, euh, va y avoir des blocages de ligne de vue, va y avoir des effets majeurs sur les couverts et, euh, et ça va permettre à toutes vos unités de corps à corps d'arriver dans la mêlée euh, de, façon, euh, de façon bien énervée et, euh, et c'est une très bonne chose, très sincèrement c'est une très bonne chose, ça n'annonce que du bon pour le gameplay de cette V9. Sixième information sur les neuf grosses news, c'est Battle on Every Size. Donc là, ils abordent le fait de pouvoir jouer sur un paquet de formats différents de manière qualitative. Moi, je trouvais qu'actuellement, c'était plutôt bien respecté, même si pour l'instant, si j'ai pas trop joué sur des petits formats à 1000, 1500 points ou même plus petits que 1000. Euh, néanmoins, eux, ce qu'ils expliquent, c'est qu'ils ont construit leur jeu pour qu'ils soient joué à la fois euh, sur des formats de une heure de jeu. Donc eux, ils ont vraiment pris la référence du temps de jeu à la fois sur des formats de une heure de jeu ou à la fois comme des parties qui peuvent durer une journée ou plus donc euh, l'idée c'est d'avoir des mécanismes de jeu qui tiennent la route sur les deux formats c'est très intéressant euh, notamment bah, on, on le voit avec l'approche des jeux de plateau qu'ils ont mis en avant comme Warcry comme Blackstone Fortress etc c'est des jeux qui ont des qui ont des particularités d'avoir des, des games qui peuvent se plier en 30-45 minutes une heure de jeu et, euh, et si sur un même mécanisme de jeu comme les Warhammer 40 000, on peut avoir des gameplays euh, qui sont euh, bah, euh, batailles sur tous euh, les euh, sur toutes les tailles de jeu ça c'est vraiment cool. Donc là, je, ils en dévoilent pas plus non plus, euh, mais, euh, mais ils en parlent. Donc ça veut dire que c'est encore une fois quelque chose qu'ils ont pris en compte et donc il va y avoir des mécanismes qui sont euh, réfléchis pour accueillir toute, euh, bah, tous ces formats de jeu euh, de façon à pouvoir faire la petite partie apéro jusqu'à la grosse apocalypse des familles dans votre grange euh, à la maison de campagne. 7 info uh, Be strategic with your reserve Donc on va avoir des changements de gestion sur euh, les réserves Alors ils se sont pas trop épensés, épanchés sur le sujet J'ai pas un milliard d'informations à divulguer là-dessus Néanmoins euh, ils parlent. Alors ce qui est déjà le cas Que les réserves servent à s'économiser Face à des phases de tir adverse des premiers et deuxièmes tours Mais globalement c'est déjà le cas Et, et, euh, et le, un des intervenants a parlé de, des attaques de flanc Et des attaques dans les lignes adverses donc ça c'était un mécanisme qu'on avait connu dans la v7 avec l'arrivée sur les flancs et l'arrivée dans le dos euh, néanmoins euh, comment ça va se passer Ça, je ne sais pas. Il ne donne pas beaucoup d'informations, mais il y aura des changements sur la gestion des réserves. Moi, en tant que joueur, qu'est-ce que j'attendrai sur ce septième point Eh bien, tout simplement, ça serait... Euh, alors, je dirais pas d'arriver du 1 comme c'est déjà le cas, parce que ça éviterait des alpha strikes de débiles euh, qui sont complètement game breaker. Donc, euh, voilà, ça a été une des dérives du, au début de la V8. Euh, ce que moi, j'attendrais potentiellement, ça serait de pouvoir arriver... Euh, un peu plus loin que le tour 3 parce que je trouve que ça limite certaines gestions tactiques de se dire que quoi qu'il arrive au tour 3 je suis obligé d'arriver avec toute mon armée donc voilà moi j'attendrai ça, d'avoir des réserves qu'on peut prolonger un petit peu et puis si on peut arriver dans le dos de l'adversaire ou sur les flancs sans avoir au stricto sensu cette restriction d'arriver à plus de 9 pouces de l'adversaire ça peut être super stylé, notamment pour les armées de corps à corps, vous l'aurez bien compris avant-dernière information, Have a Blast. Euh, donc là, ils illustrent ça avec l'énorme obusier des Imperial Knights. Euh, et euh, ils expliquent que euh, les armes, euh, ces armes qui sont censées envoyer des gros pruneaux... Dans le groin des adversaires vont être euh, remis à leur juste place et seront là pour tambouriner de l'infanterie. Alors moi très sincèrement je n'espère pas le retour des gabarits parce que là on parle de blast et de suite on pense aux gabarits qu'on avait en V7 qui permettaient d'avoir des impacts majeurs sur des unités d'infanterie. Alors je suis pas je suis pas pour le retour des gabarits. Euh, néanmoins une euh, néanmoins un impact. Donc là il parle vraiment de l'impact des armes euh, de type obusier. Il parle de, de et dans le live, il parle aussi du whirling, euh, donc il parle des armes, on va dire, anti-infanterie et, et leur effet sur l'infanterie. Donc, est-ce que ces armes vont avoir un effet majeur quand vous aurez le keyword infanterie euh, qui va faire, bah, qui va être, euh, qui va, euh, on va dire, illustrer euh, l'impact que peut avoir une munition lourde sur le champ de bataille et, euh, et, bah, et l'effet bah, de blast, l'effet de gabarit donc voilà, euh, ça va réévaluer ça et ça va remettre à leur juste place ces armes-là euh, puisqu'en effet euh, les obusiers qui font des 6 tirs euh, ou 2 des 6 tirs et qui font potentiellement uniquement 6 ou 7 touches dans des unités de 30 gaunt bah, c'était peut-être un peu léger face à, à l'impact et au coût de ces armes-là, donc ça va être réévalué dans cette V9 et, euh, et c'est pas plus mal, et c'est vraiment pas plus mal euh, donc là déjà on, on a des informations majeures, quand on voit qu'on va pouvoir tirer dans les corps à corps et euh, les blasts sur les infanteries vont être d'une importance ils vont être réévalués en importance, euh, on voit qu'il y a des axes de tir importants, des axes sur les phases de tir importants qui sont mis en avant, euh, donc, euh, donc ça, va, ça va saigner au 41e millénaire, soyez-en convaincus. Et enfin, neuvième et dernier point de, euh, de ces grosses news sur la 9e édition, Freedom of the sky, la liberté du ciel, euh, et là ils mettent en avant le fait que euh, euh, les avions vont pouvoir aller et venir sur la table, euh, et notamment comme c'était le cas en V7 si je ne vous dis pas de bêtises, en gros ils veulent pallier, ça ils le disent ouvertement, ils veulent pallier au fait que euh, vous, vous faisiez cracher vos avions euh, euh, ben, en, quand vous ne pouviez pas vous positionner euh, et que vous étiez obligé de sortir de table. Euh, donc bah, ça clairement euh, ils le disent, ça sera plus possible dans la V9, donc d'auto détruire des avions euh, par des faits qui sont complètement imaginaires euh, notamment, bah, je mets mon cordon de figurines tu peux pas poser ton avion, ton avion est détruit, terminé, ça n'existera plus donc vous pourrez faire sortir vos avions et les faire revenir, alors de mémoire sur la V7, euh, quand vous sortiez euh, vous sortiez en fait de la table à la fin de, par exemple, de votre tour 3 vous reveniez euh, de, à l'autre bord de table, euh, au début de votre phase de mouvement du tour 4, euh, c'est Assez sympa, je trouvais que ce mécanisme de jeu était assez sympa c'était dommage de l'avoir perdu sur la V8 parce que ça illustrait bien le fait que bah, les avions ils ont, ils ont une, une gestion de la troisième dimension et donc ils ont un impact beaucoup plus important euh, sur le terrain, sur le « battlefield » et donc le fait de pouvoir en sortir, en revenir, etc., euh, ça donne cette dimension euh, gigantesque en fait aux batailles, et que les avions sont bien en survol euh, du, euh, bah, de, de, du terrain où, où se déroule le combat. Donc euh, voilà, les avions pourront aller et venir sur le champ de bataille, vous ne pourrez plus les cracher vulgairement, et euh, ils illustrent ça avec ce fameux « piou-piou » qui est très drôle, et, euh, et donc vous allez pouvoir faire « piou-piou » avec vos avions sur le champ de bataille, tel un ado prépubère, et ça c'est plutôt sympa on a fini pour ces 9 grosses news, je vous invite à aller sur Warhammer Community pour vous renseigner sur tout ce qui a été balancé, il y a les photos avec évidemment euh, la 9 édition qui arrive avec les Necrons et les Primaris, enfin les Space Marines, mais Space Marines Primaris, donc on va avoir de la nouvelle gamme de Primaris et le Primaris d'assaut qui a vraiment été mis en valeur, les Necrons, bah, on le sait clairement, les Necrons arrivent lourd sur la V9 avec l'arrivée du Roi Silencieux et un rework total de la gamme, ils en avaient vraiment besoin il faut le dire donc on va arriver avec un nouveau codex d'écran avec une boîte de base avec des, des primaris et des necrons avec plein de choses vous découvrez tout ça sur warhammer community si ça vous a plu et vous voulez que je vous suive euh, pendant tout ce qui va être teasé sans doute euh, dans les semaines à venir que je vous refasse des petites vidéos comme celle ci où, euh, où je vous donne un petit peu mon interprétation et puis on, on parle du jeu parce que nous on kiffe de ouf ça on est hyper à mort sur cette v9 vous me mettez une pluie de pouces bleus. Vous m'envoyez les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ces annonces Qu'est-ce que vous attendez de la veine vous, vous le mettez en commentaire. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Commander TV. Et je vous dis ciao les seigneurs. De...